<rire> Moi je vis au 233 rue de Mérode. Mm -hmm. euh, J'imagine dans ma tête que ça peut être ici. <rire> Et euh, tous les matins je viens rue de Bosnie parce que. Enfin déjà dans le quartier parce que j'ai un atelier, je suis peintre. Donc euh, en termes de trajet je crois que je fais à peu près ça ça. Là, je sais qu'il y a une bonne boulangerie euh, arabe où je vais souvent acheter euh, des petites crêpes. Ça va Là, il y a un café euh, espagnol, je crois, où je suis jamais rentrée, mais ça a l'air cool. Excuse ouais. Juste, pardon, excusez-moi. à baisser la musique. Bah, c'est beaucoup. Ensuite euh, je crois que je fais ça là je traverse une enfin, une grande avenue Je crois que c'est l'avenue du roi en fait j'en sais rien euh, voilà là je continue ici il y a un appartement qui est cool où ils organisent des expos un peu sauvages Je sais pas l'adresse mais je crois que c'est rue de Serbie Vous avez quartier aussi ouais, Enfin, des expos sauvages, des expos, quoi. Et après, je crois que... Je me souviens qu'on passe devant ce petit rond-point. Je fais mon parcours. Hein. Mm -hmm. Là, il y a une boulangerie qui est trop top aussi. <rire> J'achète plutôt mes sandwichs le midi. Et en remontant, ici, on arrive rue de Bosnie. Et là, il y a le Crix, où on est maintenant. Et la rue de Bosnie, voilà. Il y a mon atelier qui est là. Au fond d'un bâtiment vraiment perdu, voilà. Euh, je fais mes courses euh, au Lidl à côté du Wills où j'achète mes légumes au Tanner, au niveau de la rue de Tanner. Tu vas tout droit, tu continues après le 233, genre super longtemps. Moi j'y vais à vélo, mais je sais pas dessiner un vélo. Dans la rue de Mérode, il y a une façade que j'aime bien qui doit se trouver là. C'est une façade avec des carreaux euh, très jaunes, un peu or. En fait, je me rappelle de la couleur parce que, en gros, bon, c'est un bâtiment un peu con. Hein. Je ne sais pas la forme trop qu'elle a. Je crois qu'il y a deux petites fenêtres comme ça. Et euh, après, c'est des sortes de carreaux à peu près de longueur qui, qui reprennent toute la façade. Mais en fait, euh, s'il y a une couleur un peu bizarre, c'est un jaune, euh, on peut appeler ça, un peu or. Et en fait, dès que la lumière, elle tape sur cette façade, ça brille vraiment, on dirait qu'elle est dorée. Et c'est très beau et ça n'arrive pas souvent. Donc tu peux passer pendant, euh, je sais pas, trois semaines devant sans la voir. Et puis un jour, elle t'apparaît comme ça, brillante. Et euh, voilà, c'est assez beau. Je dirais que c'est ce jaune-là, de tout effacer, là. D'ailleurs, je parle peut-être de ça parce qu'en peinture, tu sais, il y a le petit pan de mur jaune de la vue de Delphes, c'est un tableau de Vermeer et Proust, il en parle dans une de ses, je crois, dans un roman, je ne sais plus lequel, fameux, il parle de, du petit pan de mur jaune d'un des tableaux de Vermeer. Donc peut-être que c'est pour ça que ça me parle.